Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du COS Porta Pro modèle Headset. Alors vous êtes certainement en droit de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette marque Qu'est-ce que c'est que ce casque J'en ai euh, jamais entendu parler. COS, c'est une marque américaine qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui a été connue euh, sur le marché euh, du grand public, euh, en euh, parce qu'ils ont sorti euh, le casque COS Porta Pro. Euh, C'était un casque audio, euh, un casque au très bon rapport qualité-prix, hein, qui coûtait moins de 50 euros, et qui proposait voilà de, de très bonnes euh, performances audio, un son très agréable. Ce casque était à la fois... Euh, pliable, très léger, confortable. Bref, il avait tous les atouts d'un très bon casque nomade. Et donc, euh, moi, j'ai été directement attiré par cette nouvelle version euh, du euh, COS euh, parce que voilà, euh, cette version intègre un micro déporté. En plus de tous les atouts euh, d'un euh, casque COS Porta Pro, on a ce micro euh, qui, sans vous spoiler, est très surprenant et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. On ne perd pas plus de temps et on fait directement le tour des caractéristiques techniques de ce produit. Comme je l'ai dit, ici on est sur les bases d'un COS Porta Pro classique, c'est-à-dire qu'on est sur un casque supra-auriculaire. Si vous avez suivi une de mes dernières vidéos où je vous donnais des conseils pour choisir votre casque audio, vous savez que le côté supra-auriculaire veut dire que les oreillettes du casque vont directement appuyer sur vos oreilles. Bon, ça, c'est théorique, parce que dans les faits, sur ce casque-là, justement, euh, c'est la particularité de, de tous les COS Porta Pro. Euh, les oreillettes ici, euh, même si elles vont très légèrement se positionner sur vos oreilles, elles ne vont pas euh, directement appuyer sur vos oreilles. Il y a euh, ce que euh, COS a, a mis en place depuis plusieurs dizaines d'années, un système euh, qui s'appelle le Comfort Zone, qui fait que au dessus des oreillettes euh, qui, euh, va envoyer, qui vont envoyer le son, vous allez retrouver euh, des petits coussins euh, qui vont eux euh, appuyer au-dessus euh, de vos oreilles pour justement soulager vos oreilles et ne pas euh, sentir une pression sur celle-ci. Donc ça c'était sur les COS Porta Pro classiques. Ici ils l'ont remis également pour ce modèle Headset. Attention hein, par contre hein, euh, là aussi c'est un casque euh, ouvert, euh, il n'y a pas d'isolation passive. Donc par exemple si vous utilisez euh, ce casque pour faire euh, par exemple du gaming euh, sur un ordinateur portable qui a euh, peut-être l'habitude de beaucoup souffler et de faire du bruit, bah voilà, euh, vous ne serez pas isolé, euh, vous ne serez pas dans votre bulle avec ce casque là. Ce casque euh, de manière très classique se branche en jack, en jack. 3.5 mm. Le jack permet euh, de transférer à la fois le son que vous allez entendre dans les oreillettes mais également euh, la prise de son faite avec le micro. Pour les plus férus de caractéristiques vraiment très techniques, la bande passante de ce casque varie de 15 à 25 000 Hz avec une impédance de 60 ohms et une sensibilité de 101 décibels. Bon, il est possible que sur ces quelques caractéristiques techniques, je vous ai perdu. Revenez, revenez, on va parler de choses beaucoup plus légères. Ce casque, comme je l'ai dit, euh, est pliable, ajustable. Il a la particularité, euh, comme euh, l'était le Cosporta Pro, euh, d'être extrêmement léger. C'est un casque qui pèse 81 grammes. Autant dire que c'est vraiment un poids plume. Et enfin, pour ceux qui ont un petit peu peur de l'obsolescence programmée euh, pour ce qui est euh, des oreillettes, hein, puisque les oreillettes sont en mousse, vous avez la possibilité de les changer. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques techniques de ce produit, on va directement passer aux points forts et aux points faibles de ce casque. Et on commence bien évidemment par les points forts. À mon sens, le le plus gros euh, point fort euh, de ce casque COS Porta Pro modèle headset, c'est le micro. On s'y attend pas forcément, mais euh, la qualité est vraiment très très bonne. Il y a une vraie belle captation audio, un très bon naturel. On sent euh, vraiment le oui, tout, voilà tout, le naturel de la voix et ça fait plaisir. Euh, surtout quand on voit souvent des casques, j'ai pas encore parlé de prix, mais des casques qui, qui coûtent vraiment pas très cher. On est en droit de se dire, voilà, mais ça va peut-être pas être terrible au niveau du micro. Et là, c'est une excellente surprise. Franchement, si vous cherchez un casque pas cher euh, pour avoir la meilleure captation audio et qui soit pas un, un micro euh, déporté, un micro euh, externe, bah là franchement vous avez une super qualité audio, je vous laisse en juger. Et voilà, je suis sur le micro euh, du Cosporta Pro headset et on se rend rapidement compte de la qualité audio, il n'y a aucune retouche audio, euh, le signal est brut et on se rend vraiment vraiment compte euh, de, du plein potentiel de ce micro, de ce Cos. Porta Pro Headset. Ensuite, et il faut en parler, le prix, c'est un casque qui coûte euh, moins de 100 euros. Je vous expliquerai parce qu'il y a une petite particularité au niveau du prix, mais voilà, en règle générale, vous le trouverez en dessous euh, des 100 euros. Même à sa sacrément proche des 50 euros. Ensuite, en point positif, il y a le confort. Forcément, je vous en ai parlé. Le euh, Comfort Zone. Euh, moi, je suis très très sensible euh, au confort des casques. Euh, la plupart du temps, euh, je suis euh, très exigeant, même pour ce qui est des casques circumauriculaires, donc les casques où euh, vos oreilles vont s'insérer dans les oreillettes. Là, on est sur un casque supraauriculaire, comme je l'ai dit. Donc, les oreillettes vont se placer sur les oreilles et avec le système Comfort Zone, euh, le côté euh, pince le côté euh, serrage du casque fait que ça ne va pas appuyer directement sur vos oreilles mais vous avez un système qui vous permet de modifier l'inclinaison du casque et faire que vraiment euh, le, le, le, le, le serrage du casque soit fait au dessus des oreilles et pas directement sur les oreilles ça c'est vraiment révolutionnaire moi je garde ce casque plusieurs heures sans sentir aucune douleur mais vraiment aucune douleur et en plus de ça il a la particularité de ne pas du tout euh, tenir chaud donc ça c'est génial surtout quand euh, les chaleurs euh, vont revenir et enfin euh, pour terminer sur euh, les points forts la qualité audio forcément hérité d'Écosse, euh, porta pro modèle classique là vous avez à, vous allez avoir une vraie belle qualité audio un naturel pas euh, d'accentuation particulière dans n'importe lequel des registres on est sur une écoute qui est quand même relativement équilibrée bon bien sûr il faut pas s'attendre à une qualité audio Hi-Fi de casque à plusieurs centaines d'euros mais ici c'est très honnête et pour un casque qu'on peut peut-être utiliser pour du gaming euh, c'est beaucoup beaucoup beaucoup mieux que beaucoup de casques que j'ai testé à ce prix là et même une centaine d'euros en plus on a vraiment un naturel on n'a pas d'accentuation dans les basses ça fait plaisir une écoute très agréable, euh, héritée, comme je l'ai dit, euh, des COS Porta Pro, euh, les, les modèles originaux. Allez, c'est parti, maintenant on va parler des points faibles, ou en tout cas les points qui m'ont un petit peu plus gêné. Pas vraiment un point faible, mais c'est vraiment une recommandation que je vous fais. Utilisez, si vous le pouvez, ce casque avec une carte son dédiée. Euh, ça peut être intéressant, par exemple, euh, de euh, le brancher directement à votre ordinateur, euh, mais euh, si vous utilisez, comme moi je le fais, une carte son externe, vous aurez euh, une meilleure qualité au global, une meilleure qualité d'écoute, une meilleure qualité de captation du micro et vous aurez la possibilité de régler certains euh petits réglages euh, qui euh, peuvent parfois être un peu embêtants sur euh, quand vous utilisez ce casque sans avoir de carte son dédié par exemple vous pouvez avoir des, des petits bruits parasites par, parfois qui peuvent arriver avec une euh, carte son externe vous allez avoir la possibilité de les, euh, le, les limer les retirer donc moi je vous conseille vraiment pour exploiter au maximum ce casque d'utiliser une carte son attention ce casque aussi euh, comme, euh, le, les, les modèles originaux euh, sont des casques, comme j'ai dit, très légers euh, avec des, une armature très légère, pliable et tout. Donc, c'est des casques qui euh, sont assez fragiles. Euh, c'est vrai que moi j'ai eu des cosses euh, Porta Pro euh, du, durant plusieurs années et la plupart du temps ils finissaient un peu cassés, même si j'avais l'habitude de prendre soin de euh, mon matériel. Donc, faites vraiment attention. Euh, c'est des casques qu'il faut manipuler avec précaution. Euh, il est très facile de les casser et ça serait bête. Euh, au vu de la qualité du produit et enfin dernier point négatif et je vous en avais parlé quand on avait parlé des tarifs dans les points positifs euh, je vous avais dit que ça coûtait moins d'une centaine d'euros et que je ne vous ai pas donné un prix très précis c'est tout simplement parce que ce cos Porta pro modèle headset est pour l'instant à l'heure où je tourne cette vidéo et n'est pas disponible en france alors comment, et vous êtes en droit de vous le demander, comment j'ai réussi à me procurer ce casque en le commandant sur le, le Amazon US, donc l'Amazon américain, euh, où il est possible de le commander, donc de le payer en dollars euh, avec euh, forcément des frais de livraison euh, qui se rajoutent à ça. Euh, donc moi, tout, tout, tout ça pour vous dire que moi, euh, j'ai payé et j'ai... Notez combien je l'ai payé, 60 dollars et il y avait 10 dollars de frais de port. Donc voilà, Donc pour l'instant, comme je l'ai dit à l'heure où je tourne cette vidéo, pas de disponibilité en France, mais vous avez quand même la solution, si vous le souhaitez, de le commander directement sur euh, le euh, site Amazon US. Voilà, en tout cas pour conclure, moi c'est vraiment un casque que euh, j'adore, c'est un casque que j'utilise. Euh, il, il est devenu vraiment ma référence parce qu'on le retrouve à un tarif incroyable. La qualité du micro est juste superbe, la qualité audio est géniale. C'est un très bon casque en termes de confort, vous allez l'oublier, il ne tient pas chaud. Bref, il a que, euh, à mon sens, que des avantages. Même les points négatifs, j'arrive à les mettre de côté et à les oublier, euh, surtout si vous êtes euh, quelqu'un qui euh, va utiliser ce casque souvent à la maison, à en prendre. Vraiment soin. Euh, si vous avez déjà une carte son, vous avez envie de vous offrir une carte son pour vraiment euh, permettre à ce casque euh, de, de donner euh, tout, tout son plein euh, potentiel. Euh, et euh, si vous êtes prêt euh, à le commander sur Amazon US. Bref, il n'y a que des points positifs pour ce casque. Moi, c'est un casque, un véritable coup de cœur. Et je vous le recommande vraiment. Et enfin, ultime point pour clôturer ce test. Et je l'ai euh, vu. Euh, en, en préparant euh, ce test, le casque a en plus la particularité d'être garanti à vie. Alors, j'ai jamais eu affaire euh, à COS pour euh, faire appel justement à cette garantie illimitée, mais en tout cas, sur le papier, c'est rassurant et c'est très plaisant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!